Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 157 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Mirror's Edge Mirror's Edge que j'ai connu il y a longtemps, enfin il y a longtemps, on va dire il y a, dans mes années, euh, mes premières années de lycée Et, euh, et que j'ai euh, retrouvé et donc euh, je me suis dit voilà bon, il faut que j'y joue il est trop magnifique, il est trop bien ce jeu Donc c'est parti Mirror's Edge, donc appuyons sur une touche, on remarque déjà le décor très éclairé euh, donc c'est une petite description comme si je le connaissais pas Même si je le connais un peu de, de souvenirs Alors, donc on va faire un mode histoire On va commencer On va jouer en facile <rire> Oui bah oui on va pas jouer en difficile On va rester facile, c'est déjà pas mal Alors on choisit, c'est parti Chargement de l'épisode Je laisse l'intro Autrefois cette cité était pleine d'énergie Sale et dangereuse Mais vivante et merveilleuse Aujourd'hui, tout a changé. Ça s'est fait sans bruit au début. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Mais pas tous. Ceux qui ont refusé de se conformer sont devenus des marginaux. Des criminels. Ils sont devenus nos clients. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil qui sépare le brillant et la réalité. Le fil du miroir. Nous restons à l'écart, hors de vue. Et les policiers nous laissent tranquilles. Les messagers voient la ville à leur façon. Sur le fil, les toits se transforment en chemin et en conduit, en issue et en raccourci. Sur le fil, nous restons en mouvement. Et donc, en vie. Et ta chute ta mise en service un moment, hein. Non, tiens toi en forme, ça peut servir dans cette ville. Et c'est donc ce nouveau parcours. Céleste me doit une course, alors suis le mouvement, ok Si tu veux lui en mettre plein la vue, te gêne pas, ok Et voilà, on a le contrôle. Donc c'est parti, je regarde l'espace pour sauter, masse gauche. Tab pour hop, pour les, euh, les objectifs, défis, hop, hop, hop. Donc euh, on apprend différentes touches assez vite. On va commencer à se déplacer. Voilà, le sens va révèle les interactions et mouvements possibles. Repérer les éléments rouges. Donc il faut que je suive tout ce qui va être rouge pour savoir où je dois aller. Donc espace pour franchir ce vide. On va essayer de sauter. Oh, hop, ça commence très mal, mais c'est pas grave puisqu'on ne meurt jamais. On, on réessaye. Enfin, on réessaye, voilà. On fait un échec et on réessaye, c'est juste des petites étapes Voilà Donc il euh, faut que je reprenne un peu, voilà, match gauche Pour faire hop, une petite glisse là dessous Alors hop On suit ici, on tourne à droite, on descend tout... On suit ce qui est rouge comme hein, il est marqué Hop Et hop, on rejoint elle Salut Face Contente de te revoir plutôt que prévu Alors maintenant le but c'est de la suivre Hop et on monte Alors on passe par dessus la grille Qui est de devenue rouge C'est pratique que les objets deviennent rouges comme ça on sait où on doit aller Alors il se passe en courant vers le mur Hop hop hop hop hop hop, hop. Voilà Alors là on passe pas en dessous Non on passe au dessus oh. Ah dès que vous ratez quelque chose ça, ça vous fait recommencer quoi que vous fassiez Alors souriez pour ouvrir Alors là on va suivre alors là pour l'instant on pourra faire en fait on est obligé de la regarder faire Voilà donc on avance et on va utiliser Q et D pour se balancer sur la rampe At att Attention oh ah, là là là là c'est bon Donc là c'est juste de l'entraînement hein, c'est pour Oula je me suis raté donc c'était pas là-bas qu'il fallait que j'aille <rire> Je pensais qu'il fallait que je tourne là-bas Et dès que vous partez dans un mauvais sens euh, il vous le dit Voilà Alors il faut que je fasse comme elle Hop et elle, elle remonte magnifique. Donc il faut que je fasse comme elle, c'est-à-dire qu'il faut que je cours et que je saute pour m'accrocher ici. Euh, par contre, il faut que je me balance. Comment je fais Ouais, ouais, on va y arriver peut-être. Ouais, allez, hop, raté. Hop là, donc ouais, on se retape le... Re le passage. Je sais qu'on est obligé de revoir ce qu'elle faisait. Oui, c'est bon, on a compris on a compris ce qu'il fallait faire mais bon c'est pour les gens qui n'auraient pas compris moi j'y suis juste pas arrivé à rater. ah raté on se revoit le passage Donc il faut, il faut bien sauter au bon moment ouais, c'est peut-être un peu long de rater à chaque fois Ah, je suis maximum euh, au niveau de l'élan voilà voilà voilà allez allez hop peut-être que j'aille un peu plus sur la droite Hop là, je vais essayer de sauter. fois-ci, on va y arriver. Ah oui, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé pour faire un petit élan par l'arrière. La Et hop là, donc ça y est, on s'est Ouf, alors faut aller sur la gauche. Alors comment je fais Je saute. Voilà. Ça va sauter entre deux gouttières. Et on saute, voilà. C'est bon. Par contre, comment je redescends. Voilà. Enfin, je remonte plutôt par-dessus. Oula. Non, vaut mieux pas que je tombe dans le vide quand même. Donc ça doit être par ici en haut. Euh, elle est juste là. On va longer le bord. Il doit y avoir un, il doit y avoir un passage. Euh, je sais pas, on voit rien du tout. Tout est flou. Ah, c'est vrai que tout est blanc. Alors bon, du coup, euh, on a vachement du mal à voir vraiment. Alors que là, normalement, si on sent de rure. non, non, je pense que c'est de l'autre côté. Allez, on fait demi-tour. On a de la force dans les bras. On est costaud. Nous sommes une fille, je pense aussi, comme elle. Allez, c'est un peu long. Nanana. En plus, j'étais marqué sur le truc, c'est marqué. Déplacez-vous vers le vers la gauche. j'ai pas lu le texte. Et, du coup, j'aurais su directement. Voilà. Donc là, espace pour grimper. Et voilà. Il faut faire comme elle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait Elle prend son élan sur le sur le sur le mur et elle se retourne pour s'accrocher directement. Alors, elle fait comme ça. Euh, ouais. Non, je vais pas y arriver. Allez, on monte et on saute Hop Raté T'es arrivé hein au bout Allez Hop Voilà terminé. terminé Ah non Ah ouf J'ai cru que j'ai cru que j'ai tombé Donc c'est bon, euh, elle est passée ouf. où Où c'est qu'elle est qu Elle est, est là-haut, c'est vrai. J'ai vu monter là-haut. Alors on se déplace. Hop Hop Voilà Et par contre elle est pas là du tout, elle est partie sur la corniche, donc il faut longer la corniche. Voilà, on va la longer comme ça. On va pas tomber. Ce serait, ce serait bête de mourir. Cette ville est quand même bien blanche, bien propre quand même. Je dis ça. Alors ça, c'est une sorte de tyrolienne. Elle y va avec ses mains. Oui, elle y va avec ses mains, je crois. Alors on va prendre la tyrolienne comme elle a fait. Donc on va sauter. Hop. Et... Bon, bah, on y est avec nos mains, c'est super à la chute. Voilà. Faut tomber pile poil sur le bon machin, sinon, vous euh, vous faites très mal. Alors, elle a bien sauté, Normalement. Hop. Ah, mais oui, d'accord, mais il y a des barbelés. Donc, il faut que je tienne ma gauche euh, pour lever les jambes pendant que je saute. Alors, je vous dis pas, je le sens pas du tout ça. Ah, non. Non, non, non. Bon, pareil, on se revoit la scène à chaque fois. Même si ça sert à rien, on avait bien compris que c'était là qu'il fallait aller. Allez, il faut bien. En fait, il faut que je saute et que au bon moment j'appuie sur ma euh, de gauche pour euh, pour lever les jambes et pour pas me prendre dans le barbelé. Même si bon bah on va pas mourir avec, euh, avec ce, ce, ce petit barbelé. Allez, hop, raté. Encore une fois. Il faut que je sais le bon moment où elle le fait. Quoi. Voilà, terminé. Maintenir le près du sol pour une roulade Euh ouais non, j'ai foiré mon truc Donc il faut que je saute et que j'appuie sur maj gauche Pour faire une roulade près du sol Pour atterrir sans, sans trop de bobo quoi Ah bah non, non non c'est raté Voilà On meurt pas mais, mais c'est raté quand même Allez. Non Pourtant j'appuie comment J'ai J'appuie comment taré sur le ma gauche Allez maintenir Oui ah mais ouais mais non c'est bon il faut faire une roulade on est obligé. Euh bon mais il y a plus qu'à essayer jusqu'à que ça marche. Allez, on va essayer, ça y est, go Pourquoi elle fait pas une roulade Je lui dis, je lui, je lui fais mage, je, je l'ai maintenu, j'ai appuyé, j'ai fait plein de trucs. Où c'est que je suis Ah bah là, là, là. d'accord. Allez, allez, allez, allez, allez. Oh, allez. Non. non, non, non. On va y arriver oui ça y est une roulade ouf magnifique espace pour utiliser des objets comme tremplin euh, ouais sauf qu'il faut pas que je faut que je saute là-haut <rire> euh, ouais j'avance que je fasse espace et il faut, faut toucher le truc sinon ça marche pas non trop à gauche Allez au milieu au milieu au milieu Oui Hop là accroché Voilà euh, et on redescend Euh ouais Je viens de monter pour redescendre euh, où, est ma, où est ma copine Ah mais d'accord c'est rouge là -haut. Voilà Vous avez pas vu que c'était rouge ici là C'est qu'il fallait hop sauter Hop Alors elle est où Elle est euh, Elle est ici veux que je teste tes talents de combat. On ne sait jamais. T'es prête? Ok, vas-y. Alors pour frapper on utilise souris 1. Voilà. C'est marrant. Alors mage maintenir plus souris 1 pour un coup en bas. Euh, ouais, il faut peut-être que je la touche quand même, parce que sinon c'est nul. Voilà. Espace souris pour une attaque sautée. Hop là. Mage maintenir souris en courant pour une attaque glissée. Euh. Comme ça. Alors attendez. Comme ça. Voilà. Alors, combinez vos mouvements d'attaque pour être plus efficace au combat. Ok, Face. On va essayer un peu le désarmement. Au cas où. Alors, souris 2 pour désarmer par l'arrière. Voilà, désarmer. Donc c'est bon. Souris 2 pour ramasser ou lâcher une arme. Tirer avec souris 1. Hein. Mais pas sur ces... <rire> pas sur ces Isolez, pour désarmer de front lorsque la à rouge, guettez le bon moment. Hop, ah, raté Donc vous voyez, l'arme de... Hop, là, elle devient rouge, il faut cliquer au bon moment pour lui choper son arme. Allez. Ah oui, voilà. C'est bon, je l'ai eu. Alors, ralenti en fonction autour de vous lorsque vous êtes bien. Alors, le ralenti, qu'est-ce que ça fait ça fait que tout est au ralenti. Il faut que je lui prenne son arme. C'est bon. En mode ralenti. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, les filles. On va passer aux choses sérieuses. Break a un boulot pour toi, Seth. Vois ça avec lui. Face, fais-moi signe quand t'es prête. À plus tard, Face. Alors, entraînement terminé. Est-ce que je veux jouer Hum, mmh, oui, je veux jouer. Alors, chargement. Ne vous attaquez pas à un groupe, essayez de prendre les ennemis un par un. vous avez pu voir depuis 10 secondes j'avais repris le contrôle de, du personnage il y avait une sorte d'introduction oula je me suis foiré. une sorte d'introduction mais j'ai repris le contrôle après alors là je vais essayer de passer par dessus le portail et ah non bah non bah on va monter comme ça donc là on est, on est carrément libre hein. on fait ce qu'on veut enfin il faut qu'on aille rejoindre l'autre là mais, euh, mais pour l'instant voilà on est libre de faire euh, les trucs dans l'ordre qu'on veut euh, aller, aller à droite à gauche euh, sauter mal si on veut bah, on a le droit donc là, on voit que c'est rouge, il faut que j'y aille. Hop, hop. Alors, hop, on monte ici. On remonte par-dessus. Hop. Vous voyez, je prends un peu le chemin que je veux, quoi. Voilà. Alors là, il va falloir passer par-dessus. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, non Mais C'est pas grave. On reprend là où on en était, c'est-à-dire ici. Et on retombe. Non, le sol voilà, c'est bien, on, on peut jamais mourir, on n'a pas de vie, il n'y a pas de game over, euh, voilà, on recommence, on recommence, jusqu'à qu'on y arrive. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, ah, ça c'est fait. Alors hop, on repasse euh, par ici. Est-ce qu'il faut que je monte sur ce mur Hop yep, hop hop hop hop hop hop. Mais euh, il est passé long donc on reprend là, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là Il faut que je saute, oh, allez on saute, on saute, on saute, on saute, je sais pas où, sur ces tuyaux ça n'a pas accroché au tuyau Donc il faut, que je, il faut que je saute sur ces tuyaux là Mais euh, ça n'a pas l'air de marcher tellement Bon là il faut que je me refasse le mur Voilà Hop on remonte Et là on va se, refaire, on va se retenter le saut sur le tuyau J'aime pas ces tuyaux Franchement je les aime pas Non non non non non, je suis à au milieu Donc c'est mort Allez On est, on est courageux On s'est compté jusqu'à deux comme qui dirait d'un sexe et euh, non mais bon, on va, on va, on est fort et courageux, on continue. Allez, saute, saute, oui, oui, oui, oui, oui. Ah, j'ai cru qu'elle aurait qu'elle reglisse, c'est bon. Magnifique. Hop, sur la gauche et on monte, et on monte, et on monte, et on monte et c'est fini. Voilà, on est monté. Donc là, une porte rouge, donc il faut que je fasse clic un. On est à l'intérieur, mais. euh, Qu'est-ce que je dois y faire à l'intérieur Je sais pas. Je vais parler de toi, Faith. Un hélico de journaliste t'a repéré. Un hélico de journaliste C est repéré. Oui. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment je passe là Non, je peux pas. Euh, cette porte-là non plus. Il n'y a aucune autre porte rouge qui me permet de, de passer. Là, je peux plus ressortir d'ailleurs, au passage. Génial. Euh, les portes avec tous des codes de fou. Je me retrouve bloqué dans un, dans un couloir là. Il y avoir un truc à chercher quelque part. Dommage qu'on puisse pas plus interagir avec les trucs qui y a autour de nous. Ah D'ailleurs, peut-être la grille qui s'enlève, j'en sais rien. Ça va bien une astuce, la porte, la poubelle. Je sais pas. Il y a l'air d'avoir des trucs là-haut. Ah, mais d'accord. C'est bon, j'ai trouvé. trouvé la sortie. Magnifique. Donc, il faut que je monte sur ce rebord. Et que j'aille à la sortie. Qui est là-bas dans la, dans la fenêtre alors comment faire comment faire pour monter sur ce rebord là est-ce qu'il faut que je tente comme je faisais sur les murs tout à l'heure c'est à dire monter et me donner un petit coup pour parce que là c'est quand même vachement loin là je pourrais pas y aller comme ça est-ce qu'il faut que je fasse un petit en courant sur ce mur là hop et en me retournant en faisant c'était à l'heure j'ai eu de la chance c'était difficile J'aime pas du tout faire ça. Allez. Ah, ça va plus monter. Voilà. En faisant... Allez, oui, oui, oui. Ah, Alors, ça m'a retourné, mais c'est pas là ce que, pas ce que je voulais faire. Non plus. Heureusement qu'on a pas tellement de vie, parce que bon, vu le nombre de... Vu comment je viens de tomber par terre, j'aurais quand même dû avoir au moins le souffle coupé. Ça aurait fait mal, normalement, ou casser, casser le bassin, ou ne sais rien. On est au moins à 2 mètres de hauteur sur ces trucs. Euh, raté encore une fois, ce genre de truc euh, tout, tout simple, mais où on peut y passer 3 heures. Ah non, non, mais ça veut pas sauter euh, en se retournant comme, comme tout à l'heure, ça va pas le faire. Ah, il doit y avoir pourtant un, un moyen d'y arriver. Allez, voilà, on va y arriver peut-être à force. Quand je me retourne comme ça, ça le fait pas. Ça fait pas comme tout à l'heure, c'est dommage. On dirait que le mur il est pas fait pour ça. On dirait que le mur il nous empêche de, de glisser. Nous empêche, ou alors de nous accrocher plutôt et de nous, nous faire comme tout à l'heure sur la, sur la tôle. Alors, bon, pour ceux qui, qui doivent connaître Mirror's Edge par cœur, bon, j'ai l'air bête hein, évidemment. <rire> la dernière fois que j'avais joué, c'était sur mon tout premier PC. J'avais juste fait l'entraînement parce que je pouvais rarement faire quoi que ce soit d'autre ça ramait, euh, c'était saccadé euh. fallait une bonne config à l'époque oh maintenant franchement ça se joue bien mais c'est super fluide, il a pas de problème en plus c'est bon, beau quoi comme truc bon, euh, je commence à en avoir marre de tomber sur le dos moi je vais y avoir une autre astuce pour monter là mais je sais pas quoi parce que quand je saute directement ça marche pas Oh bah suffit que je le dise, n'importe quoi, ok d'accord première fois que j'ai sauté, j'étais loin, loin du rebord Bon bah c'est pas grave, là ça a marché Alors faut quand même que j'arrive là-haut Donc ça c'est pas gagné non plus C'est pas gagné, comment je me retourne Comment je saute derrière moi Comme ça là, il faudrait que je saute derrière moi Euh, ouais Est-il un moyen de, de, de, de prendre un peu de hauteur quelque part Une accroche Parce que c'est quand même haut là quand même je vois mal humainement comment je vais pouvoir y arriver. Je sais que ma femme elle est quand même super forte mais.. Ouais putain, il n'y a que le tuyau, donc je pense qu'il faut s'accrocher dessus. Et essayer de sauter en sens inverse, dans le mode Prince of Persia. Allez, je vais essayer. Comme ça, il faudrait que je saute là. Je fasse. Ah j'ose pas <rire> Si bien je vais crever le perso hein en sautant, je vais je vais me crever. Ah bah non, c'est bon. Magnifique. Oh bah en plus elle saute direct. Voilà, on récupère une mallette. Les sacs sont un abandonné message. Un J'ai gagné un message, c'est super. J'ai découvert une mallette, il y a quelque chose dedans, peut-être. Alors maintenant, je suis dans la tuyauterie. On pourra peut-être avancer un peu plus que tout à l'heure. Essayez toujours de fuir vos ennemis. Euh, ok. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis. Pas là-dedans. Euh, ah bah là, là il y a des ennemis, bon bah il faut que je me barre, là, <rire> tire toi d'ici, bon bah c'est parti Allez la musique entraînante là, elle est bien, oh j'aime bien cette musique, j'aime bien, j'aime bien Ça donne l'entrain et tout c'est bon. bon, ça fait stresser aussi, la porte rouge, bon là on peut pas la louper euh, La porte là on pourra pas la passer, euh, ici on peut monter, allez on monte ici, on monte là Hop Et, et c'est tout <rire> Pourquoi je peux pas monter sur ce... Ah non non non ils vont me tirer, ils vont me tirer dessus Ils vont me tirer dessus Je peux pas monter sur ce truc là Pourquoi je... Ah si c'est bon Non non non retombe pas Non monte dessus voilà euh, Je suis au dessus du tuyau par contre euh... Comment je me baisse là Je fais comme tout à l'heure sauf que là bah, Je peux pas faire des de glissés. Euh, il faut que je fasse quoi Comment ils veulent que je passe Ah c'est horrible ça euh, Je suis en train en fait voilà je bouge pas parce que je suis en train d'essayer d'appuyer sur toutes les touches pour savoir comment je fais. J'ai pas vu ça dans les. Dans, dans la. dans les.. dans la mission du début là, dans l'entraînement, le, J'ai pas vu comment on pouvait euh, passer sous un truc aussi bas, quoi. Pourtant, pas, ça doit pas être bien compliqué euh, de se mettre euh, allonger et de faire de marcher enfin d'avancer avec les, les bras quoi Non il non, n'y a pas d'autre mouvement, je suis en train de chercher il n'y a pas y a rien il n'y a pas à s'allonger euh, S'accroupir euh, violemment <rire> bon Bah ouais on va, attends, on va essayer de, de, se, de se passer comme ça là hein. En mode euh, en mode sur le côté On va essayer